Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau test de produit. C'est un trépied de la marque Kenfet, K F Concept. La référence du trépied dont je vais parler, c'est la SA254T1. Ce que je vais faire avant tout, je vais faire l'unboxing, donc le déballage du produit, vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Puis, je vais euh, déplier le trépied, vous montrer un peu euh, le poids du trépied, vous montrer un peu la taille maximum, la taille minimum. Donc voilà, on va faire un peu un tour d'horizon du trépied. Donc voilà, c'est parti Alors voilà les amis, je vais faire l'unboxing du trépied KAF Concept. Le trépied, il est là. Je vais déballer le trépied. Je vais vous montrer un peu à l'intérieur ce qu'il y, qu y a à l'intérieur de la boîte. Donc c'est parti. Hop, je la boîte à l'intérieur de la boîte. On a la housse de transport, il n'y a rien d'autre dans la boîte. À l'intérieur, on retrouve donc... Ok, donc là, il y a la sangle. Hop. Donc là, la sangle, elle va permettre d'accrocher euh, à la housse de transport. Ensuite, on a le trépied. Tac. Et on a donc euh, la petite notice avec euh, la petite clé Allen. Hop. Tac, ça c'est good, on a des petits gels pour l'humidité. Donc là, ok. Alors, le trépied, donc bien sûr, avant tout, on a une housse. Et on peut accrocher ça à la housse. Donc ça marche comme ça. Tac, et ça permet de transporter le sac directement à l'épaule. De transporter le trépied directement à l'épaule. Alors les amis, je vais déballer le trépied. Je vais vous montrer un peu euh, ses caractéristiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un trépied qui est entièrement en aluminium. Il pèse un peu son poids puisqu'il supporte une capacité de 10 kg. Une fois déplié, le trépied, il se présente comme ça. Donc les jambes se retournent complètement. Hop et là on a un trépied on a un trépied de cette taille donc grosso modo le trépied une fois déplié il fait en hauteur il fait à peu près 69 cm là en hauteur euh, c'est l'hauteur qui est minimum hein, ce qu'il faut savoir après on a un système de vis ici qui permet de dévisser le trépied complètement. Donc c'est quatre sections. Quatre sections de pieds avec un système à vis. Hop, donc une poignée et là je peux euh, carrément l'étirer. Donc le trépied, il a une rotule ball qui est orientable à 360 degrés et on peut le mettre en mode portrait. Le plateau, c'est un plateau Arca Suisse, donc qui est compatible avec la majorité des plateaux. Donc si vous avez été équipé par exemple de la marque Peak Design, euh, vous avez forcément un plateau qui est Arca Suisse. C'est compatible avec, donc ça c'est plutôt bien parce que moi je sais qu'avec euh, j'avais des trépieds auparavant et c'était pas compatible, c'était pénible parce qu'il fallait souvent enlever le plateau, il fallait intervertir et il fallait tout le temps avoir ça à proximité. Donc là c'est plutôt sympa. Là on est sur un trépied qui est franchement, qui est robuste. Euh, franchement, je suis étonné par rapport à sa qualité. Ce qui y a d'intéressant, je peux vous parler tout de suite, c'est qu'il y a un système ici qui permet d'être dévissé et en fait d'en faire un monopode. Donc du coup, là, vous avez une tête de vis. Je vous montre. Là, vous avez une tête de vis, donc vous pouvez visser ça euh, je pense directement, si vous voulez, sur votre boîtier. Donc, quand votre boîtier, euh, votre appareil photo a une, une tête de vis comme ça, vous pouvez euh, directement la, la visser dessus. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous trouver avec un, un monopode assez haut. Donc, je dirais, euh, là, vous avez facilement 1m80 et on ne peut pas le mettre plus. Donc, franchement, c'est bien. Si vous avez des prises en hauteur voulez prendre une, enfin, une prise en hauteur avec votre appareil photo, vous avez la télécommande, vous pouvez mettre votre appareil photo assez haut et déclencher assez haut. Ça, c'est bien quand, par exemple, il y a de la foule. Donc, voilà la petite parenthèse par rapport à ça. Ça, c'est plutôt sympa d'avoir un monopode directement accessible. Donc, si par exemple, vous avez envie de sortir à l'extérieur, mais pas vous encombrer d'un trépied et que vous voulez amener juste un monopode, ben, vous pouvez vous glisser ça facilement dans un sac. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Donc, avec ce trépied, on est à une hauteur de 69 cm minimum, sans compter l'appareil photo. Avec l'appareil photo, on est à peu près à 76 cm. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce trépied a une hauteur maximum de 239 cm, c'est-à-dire 2 mètres 39. Vous pouvez le mettre quasiment au plafond d'un appartement. Euh, là, euh, voilà. Après, je ne vois pas trop l'utilité d'avoir un trépied aussi haut, mais s'il y a besoin, il est là. Donc c'est plutôt sympa d'avoir un trépied qui est assez polyvalent et qui apporte un maximum de hauteur euh, si on en a besoin. Donc après on est sur un système de colonne centrale ici à vis. Donc ça permet en fait de, de pouvoir hop, le dévisser et de pouvoir le remonter. Ce que je dois vous montrer aussi c'est que ici on a un système de caoutchouc qui permet de, en cas de s'il tombe, et ben c'est amorti directement. Donc ça c'est plutôt bien d'avoir un, un caoutchouc qui permet d'amortir au cas où l'appareil photo chute. Voilà, parce que s'il n'y a pas, ça n'amortit pas et ça peut faire des dégâts pour votre appareil photo. Après, au niveau du trépied, on a ici la possibilité de, une fois qu'on appuie dessus, d'écarter les pieds. Là pour le monopode, c'est ça qu'il faut dévisser. Ici, pour le trépied, on a un système qui permet de, quand on appuie ici, ça permet de, voilà, en fait, on a plusieurs crans ici et ça permet, en fait, de pouvoir poser le pied plus à plat, en fait. Si j'appuie dessus et que je le mets au dernier cran, tac, je vais tout mettre au dernier cran. Donc là, on est, hop à une hauteur de 60 cm donc ça veut dire que là, là je suis vraiment positionné vraiment euh, au maximum au ras du sol et le pied il est vraiment voilà il est vraiment euh, posé euh, de cette manière bon. voilà tac bon ça c'est la, la solution donc minimum on peut vraiment poser le trépied comme ça, presque au ras du sol, mais pas tant que ça, puisqu'en fait, on est à 60 cm. Donc, il faut le savoir. Alors là, on a aussi un système donc, qui permet en fait d'accrocher un sac et du coup, pour assurer encore plus de stabilité, si ça ne suffit pas. Mais bon, honnêtement, vu, euh, vu comment le, le trépied est robuste, Bon, après c'est toujours bon euh, d'avoir la possibilité d'accrocher son sac ici, donc euh, ça c'est bien et ça peut apporter encore de la stabilité, mais franchement le trépied est déjà vraiment très stable. Alors voilà les amis, je ne vais pas pouvoir euh, vraiment déplier maximum le trépied pour vous le montrer en vidéo, parce que franchement on a une hauteur maximum de 239 cm et je pense pas que ça va rentrer complètement dans le cadre, sachant que là, Là, j'ai déployé au maximum le pied, mais après, il y a ça et là, on voit vraiment plus le trépied euh, euh, dans la vidéo, donc c'est vraiment euh, plus possible. Mais au moins, vous pouvez constater que, voilà, que déjà, <rire> ça prend vraiment de la hauteur et donc euh, voilà. Après, je vais vous montrer plus en détail parce que la colonne, on peut, la, on peut euh, augmenter sa taille encore de deux fois. En fait, il y a deux sections qui permettent d'augmenter la taille de la colonne. Je vous montre ça rapidement. Hop. Du coup, donc là, bah, on a le trépied. Ici, on a la colonne, ok. Mais on a aussi possibilité avec cette petite molette ici de, de la dévisser déjà et de agrandir aussi. Du coup, ce qui est avantageux, c'est que comme vous avez vu le voir, je peux monter ça ici, mais je peux aussi, donc vous remarquez aussi qu'ici il y a comment dire, un, un caoutchouc hein, qui permet d'assurer l'amorti. Mais vous remarquez aussi ici qu'il y a une rotule qui permet aussi de faire basculer, hop, de faire basculer à 90 degrés donc ça c'est très très bien parce qu'en fait grâce à ça je peux assurer des plans vus de haut donc pour la photographie culinaire pour de la photo de produit ça c'est top franchement un trépied comme ça ça permet voilà un trépied comme ça ça permet vraiment voilà une fois que c'est positionné comme ça là je peux photographier directement euh, euh, vue d'en haut à 90 degrés et vraiment l'ensemble euh, directement quoi. donc après pour visser, hop je peux refaire descendre la colonne, tac, et là on a le trépied, là je peux aussi laisser comme ça, hein, je peux laisser vraiment ici si je veux, et faire juste simplement comme ça. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut avec ce trépied uniquement le mettre à 90 degrés, on ne peut pas, par exemple si je le fais comme ça, là vous voyez que ça tient mais avec un appareil photo ça ne va pas tenir, on peut vraiment uniquement le positionner à 90 degrés si on veut faire de la photo avec vue du de, vue de dessus. Sinon, bah, ça sera standard. On pourra pas, en fait, si on veut, on pourra pas faire ça. Voilà, si on veut vraiment faire une photo comme ça, on pourra pas. C'est pas possible parce que ça tiendra pas. Je vous montre un peu avec euh, un appareil photo monté dessus pour vous montrer un peu ce que ça vaut. Alors voilà, les amis, je vais vous montrer avec le Fujifilm XH1 donc ce que ça met, euh, ce que ça fait dessus. Donc du coup, hop, je démonte bien sûr la plaque. Donc j'en ai pas besoin parce que j'ai euh, la plaque Arca Suisse qui est compatible. Donc du coup, j'ai mon trépied, hop, que je viens glisser dans le plateau Arca Suisse. Et là, voilà. Donc ça tient parfaitement, il n'y a aucun souci là-dessus. Euh, si je veux le tourner à 360 degrés, je peux le tourner. Tac Donc là, là, je peux tourner et avoir accès à la rotule, ce qu'il y a de bien c'est que euh, la rotule est totalement indépendante avec l'inclinaison à 360 degrés, donc ça c'est très très bien, la rotule, la référence de la rotule c'est la KF28, donc voilà, là franchement on est à un maximum de stabilité, il n'y a pas de souci si je mets un gros téléobjectif dessus, ça ne piquera pas du nez, c'est parfaitement stable, voilà. Par contre les amis, je vous montre un petit cas de figure, donc notamment si vous voulez faire de la photo de produit par exemple, donc, ou de la photo culinaire, vous voulez faire un plan vu du dessus, donc du coup vous allez mettre la barre à 90 degrés, donc ce que je vais faire, hop, je tire la barre ici, je la mets à 90 degrés, par contre ici je ne suis plus totalement stable. Du coup il y a ici un, un petit écrito qui indique stop, du coup il faut vraiment basculer ici à l'intérieur jusqu'à, hop, jusqu'à, enfin, afin, afin, afin d'avoir un, un maximum de stabilité. Par contre, forcément, si vous allongez ici, ça va être moins stable. Du coup, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de le mettre, l'appareil photo aligné avec le pied ici. Donc, du coup, vous êtes là, hop. Et là, là c'est plus stable. Pourquoi Parce que là, on a la barre qui est alignée avec le pied et le pied qui assure la stabilité. Ça, c'est vraiment un cas de figure qu'il faut faire attention pour ne pas manquer de stabilité et pour pas que l'appareil voilà euh, se casse la gueule et tout. Donc, euh, du coup, il faut vraiment faire attention ici à donc Vous pouvez aussi pousser encore un peu plus loin si vous voulez. Donc euh, Tout dépend de l'objectif que vous avez, si vous ne voyez pas ici. Mais ce qu'il faut savoir, c'est vraiment ça. Et ça, c'est un gros avantage de ce trépied, la possibilité d'avoir un plan à 90 degrés, comme ça, qui me permet ici de photographier euh, voilà, quelque chose de vue de haut. Donc ça, c'est vraiment un gros plus de ce trépied. Hop, donc, une fois que c'est tac, là-dessus, hop, et voilà. Les amis, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais peser le trépied. Je vais vous montrer un peu combien il pèse. Donc, on est sur un trépied qui est en aluminium. Donc le trépied, j'allume la balance, je remets à zéro, j'y réinitialise. Donc là, on est sur un trépied, on est sur un trépied qui fait pratiquement 2 kg. Voilà. Donc c'est un trépied qui a quand même son poids. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la polyvalence, évidemment, euh, si vous voulez un trépied qui est, euh, qui a beaucoup de hauteur, donc bon, c'est vrai que 2,40 mètres, euh, c'est assez grand. Quand même, mais euh, si vous voulez un trépied, voilà, au moins 1m80, 2m, voilà, euh, vous avez vraiment un trépied qui est vraiment euh, polyvalent. Certes, il est un peu lourd. Moi, pour mon usage, je vais lui préférer, je vais préférer des trépieds qui sont un peu, un peu plus légers, donc plus petits aussi, afin qu'ils rentrent dans un sac à dos. Donc ça, c'est mes goûts qui sont personnels. Évidemment, pour un usage intérieur, je pense que j'utiliserai ce trépied parce que le fait de mettre le trait de la barre à 90 degrés et de pouvoir photographier dessus, ça, c'est franchement intéressant. Euh, c'est vraiment le gros plus de ce trépied et c'est euh, pour faire de la photographie de produits, de la photographie culinaire. S'il y a besoin de faire une vidéo dessus, avoir ce type de matériel, franchement, c'est top. Après en intérieur je trouve que par exemple pour faire de la photo immobilière ou euh, voilà euh, si vous avez tout type de photos euh, ou de vidéos même en intérieur je pense que ça sera vraiment plus adapté en extérieur moi pour moi pour ce qui concerne c'est vraiment du léger c'est du maniable c'est euh, voilà directement accessible et euh, voilà moi c'est ce qui me plaît euh, en, en trépied après aussi l'avantage que vous avez avec ce trépied c'est que comme il est bien polyvalent on peut utiliser un monopode et ça c'est top parce que le monopode c'est juste une barre en fait comme ça où on va mettre en fait l'appareil photo donc visser directement dessus s'il y a une vis ou alors mettre la rotule aussi si on le souhaite mais on peut mettre directement euh, l'appareil photo dessus et voilà, on a quelque chose de d'assez grand, on a un bâton d'assez grand et on a on a un maximum de stabilité. Donc évidemment, je peux le grandir encore plus, mais là pour la vidéo je le mettrai comme ça. Franchement, euh, déjà rien qu'avoir un monopode, un monopode ça coûte un certain prix déjà. Euh, je pense que pour le prix du trépied, bon, pour sa polyvalence, le fait d'avoir un monopode à l'intérieur, enfin euh, de le convertir aussi en monopode, le fait de euh, pouvoir photographier à 90 degrés directement, donc pour la vidéo, je trouve que... C'est un bon rapport qualité-prix pour ce trépied et euh, je pense qu'il est vraiment bien qualitatif. Après, c'est un trépied en aluminium, donc si vous recherchez de la légèreté, comme vous avez pu le voir, le trépied fait quand même pratiquement 2 kg. Il euh, faut vraiment tenir le tenir compte dans vos critères de choix. Un trépied, c'est un investissement, ça se garde. Donc franchement, euh, posez-vous les questions, de quoi avez-vous besoin en achetant un trépied est-ce que vous avez besoin de polyvalence Vous voulez faire un peu de tout avec Est-ce que le poids n'est pas un inconvénient pour vous Voilà, donc posez-vous les bonnes questions. Si vous voulez emmener le trépied à l'extérieur, pas seulement euh, être encombré par son poids, mais aussi par sa taille. Là, on est sur un trépied qui est plié, qui fait quand même 57 cm, normalement. Voilà, qui fait quand même 57 cm. Donc, 57 cm à rentrer dans un sac. Voilà, donc soit on peut prendre la pochette, directement voilà on a une pochette qui est très très bien franchement euh, elle est bien robuste donc soit vous le prenez dans la pochette et voilà vous le mettez sur votre épaule en, sac à, en plus d'un sac à dos voilà si vous avez un appareil photo euh, dans un sac à dos ou alors un sac bandoulière sur le côté mais voilà donc soit vous pouvez le mettre